Hello, bonsoir. Bonsoir. Très bien, donc aujourd'hui on va commencer Aujourd'hui, On va commencer ici. un chose on a on a un on a un débat, un un un un un سرعه الكلام اوكي في كلمات مثلا بننتقهم هم يبقوا مثلا كلمتين بس بننتقهم على مره واحده اوكي هو ده الغيت هو درجه الصوت عامله ازاي يعني الصوت مرتفع جاي في صوره استعجاب جاي في صوره آآ آآ سؤال جاي في صوره اثبات هي هو ده الانتوناسيون حدته اوكي ممكن نقول حدته بمعنى ان انا اعرف ان هو ده بيقول لو انا مكلمة في التليفون هعرف مثلا هعرف احدد من نفسي هي interrogation او affirmation هي دي لانتوناسيون هي آه طريقة, طريقة انا بسأله يعني ممكن اقول جملة بطريقة بالزبط. ثون الصوت انا بسأله او, أو بقول له خبر يعني بالضبط اوكي بالضبط هي دي لانتوناسيون في حاجة تاني اسمها ton ton هي دي اللي ممكن نقول عليها حدة يعني انا ممكن اكون بتكلم بنفس الـ بنفس الدرجة الصوت يعني الصوت لا بيعلى ولا بينزل بس في عندي نبرة ان انا متنرفز وفي نبرة ان انا فرحان وفي نبرة مثلا ان انا اوكي أو كده دي, دي حاجة تاني اسمها الطون هنشوف هنشوف الانتونسون حاجات دي كل الليسون في اخر كل الليسون هيبقى عندنا الجزء ده والجزء ده هو فونيتيك طبعا احنا بنسمعه في اخر كل كو بن بنقول وراه بس هي يتعامل اوغ كو يعني بره الكور بعد الكور تعملوا عليه تمرين تحطوا الاوديو وتقعدوا ترددوا ولازم تجيبوا نفس الصوت ونفس الغيتيم ونفس الانتوناسيون اوكي اي تقول لنا الاسايند اوديو او احنا <بننتهى تصفيق> بنقرأها كل احنا بنقراها كل كو وبنرددها طبعا انتوا هتسمعوا ال... هو الـ التسجيل الأوديو وتعيدوا زي ما احنا قلنا في الكور طيب دلوقتي حنبتدي حنبتدي هنا الجزء ده Vous كومبروني ده Vous اللي T'as a Une histoire. A quatre épisodes. Il y a quatre épisodes. Il y a quatre épisodes. Il y a quatre épisodes. a vous épisodes. Il y a, épisodes. Il, y a épisodes. Il y a une histoire. Vous connaissez la chanson. Vous connaissez la... Chanson. Vous connaissez, le verbe connaître. D'accord Vous connaissez la chanson, il euh, connaître, euh, le y okay? La chanson, elle est Vous connaissez la chanson. C'est le titre de l'histoire leçon, son, puis arba le son. Quand le halal a fait le son, il y a eu un malheur malakabad. Premier épisode, il y a eu un esmo, ouverture. Ouverture, dit halal ouverture. Ouverture. Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire ouverture? Il y a une chose, couverture. Ouver... Ouverture, il a une Ouverture. affiche il ya une affiche il ya yani une affiche, yani flyer de flyer une affiche nous l'aller une affiche mactou stage international stage yann une adrip international ya une daouli ok est ce message ou est ce m'a dit et ce mot musique et danse et animaux si raoulas d'accord mactou et la préparation de la comédie musicale ya yani, et Ok, la comédie musicale. La comédie musicale, elle est la... La comédie musicale. La comédie musicale. La comédie musicale. de comédie musicale. La La comédie musicale. comédie musicale. La comédie musicale. La comédie musicale. Notre Dame de euh, de Richard cochante et Luc Plamondo du 2 au 31 juillet à yani, okay? la cité internationale de Paris à la cité internationale de Paris vous pouvez lire vous Uh, stage inter inter national. international international musique uh, et danse uh, préparation préparation préparation de la comédie comédie comédie music musical Notre-Dame musical. Notre-Dame Notre de Paris euh, du euh, euh, Richard Richard oui caution caution, d'ici conscient et look l'amendeon oui du, continue du euh, enfin, du de ou euh, 31 juillet. Juillet. Juillet. Juillet. Nous n'avons pas les mois et les jours. Nous allons le faire nous-mêmes. 31 juillet. 31 juillet. Juillet. Oui, continue À la continuer parlez-vous à la Cité Internationale de Paris. Très bien. Pouvez-vous lire? stage interna, international international musique et, et danse danse danse préparation préparation de la comédie musicale, comédie. comédie musicale notre Dame de Paris de Paris de Paris de, Paris. de Richard. Okay. Oui, okay. Richard, oui. Euh, qu it look la man mando la mando la mando la mando la mando la mando la Dou au du deux De. deux deux deux ou juillet juillet juillet à la cité cité internationale de national la national national national De national national national national national national du o et de a en okay. a les 12 mois les 12 mois de l'année les jours de la semaine les jours de la semaine ou les saisons de l'année okay. Lundi, Lundi, mardi, mardi, mercredi, mercredi et jeudi, jeudi vendredi, vendredi, vendredi, samedi, samedi, samedi, samedi dimanche. dimanche L'été. L'automne. L'automne. L'automne. L'automne. L'automne. L'automne. L'automne. le printemps, non. le printemps printemps le qui est le printemps okay. le printemps les mois de l'année à janvier janvier janvier okay. Février février Mars. mars avril avril Mai. Et mai mai, mai mai Ok. mai Juin. juin juillet juillet juillet juillet الاي ما تكون قبل القلب ننطقها إيه إلا في استثناءات يعني في كلمات اكسبشن شويه جويل جوي جويلي لا لا ما فيش اقل خالص في الكلمه جوي جوي جويل اوكي يبقى جوان جويل جوار جويل ا أوت Septembre, octobre, novembre, décembre. English. Octobre. Il septembre, octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre. D'où l'English? Bas l'English, l'E, b'te avant on okay. e, okay. okay. a fait le français l'axe. E, R, Badel le Ok, on a le On a fait le français. On a le français. On a On a a On a a On أو دو دو أ لو دو مثلا عن من, من غير الأرقام بتاع, بتاع الشهر اللي معاهم بقول دو أيام غير الشهر أيام عادية أو. أيام أيام الأسبوع بس من, غير, من غير الشهر لكن لو الأيام معاها ش... الشهر يعني مثلا زي ما شفنا هنا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 à pièces okay. de l'année, l'année, ok, de 2010 à 2011, mesela. Moi, moi, Aïe, mois, jours, أذا أقول من الصيف للربيع أو بخنتوم، du printemps à l'été. ده بنسميه بنسميه interval. هي مسافة زمنية بين نقطة هو ده طيب لو احنا نسمي الحاجات دي من غير interval من غير alors, dimanche 16 à le le dimanche le mardi le vendredi ok les mois je, dis, okay. Alors, dit, مثلا, je vais à paris en avril paris ça à paris fait avril, en avril Alors, je vais à Je vais à Paris en 2022. Je vais à Paris en 2022. Je vais à Paris en 2022. Donc, je vais à Paris en 2022. Je vais à Paris en Je vais à Paris en أوكي يعني دي نيل هال إنه صح؟ طيب اسمع سن طبعا مكتوبة أنتم حتابعوا حتابعوا الجالوج ده هو مكتوب مسموع هنا مشاهد سن يعني مشهد والأربعة مشاهد هيبقوا ممارسة اللي في الجرماير. On va écouter Nesma Aoulsen. Page 10 et 11. Dialogue. Vous connaissez la chanson Ouverture. Scène 1. Paris, le 2 juillet, à la Cité internationale universitaire. Musique et danse Oui. Tu es française Antillaise. Super, les Antilles Tu connais je connais la chanson. Belle île en Marie Galant. Pas mal Lucas, de Toulouse. Bonjour. Moi, c'est Mélissa, et voici Florent. Ah, vous êtes ensemble Eh oui, nous sommes ensemble. Super Très bien. Donc, je vais traduire, à Paris, le 2 juillet, à la cité universitaire, euh, internationale universitaire. Paris, Nain, euh, juillet, 2 juillet. Madina, El Dauléa, El universitaire. Ok. Taï, Lucas, Bioul, musique et danse. Hena, achna en le stage, est-ce mon musique et danse? Et Tadrib Daouli le stage international, est-ce mon musique et danse? Voka... Et un stage un étudier un stagiaire un ou une ou des stagiaires stagiaire donc un stagiaire ou une stagiaire est ou un ou une ou le, ou Il a stagiaire qui est masculin de pluriel, Il a vu des stagiaires, chef, euh, Mélissa. Musique et danse, elle est oui. Tu es française, elle est là, est les dents euh, Okay, les dé départements et territoires français d'outre-mer euh, Les îles qui s'appellent les Antilles. les Antilles. les habitants des Antilles, on les appelle Antilles, antillaises. Soken, les Antilles, on Antilles, m'y est. Antillais, masculin, antillaise, féminin. D'accord super les Antilles. Les Antilles en les connais la chanson. on a un machoura, on a un machoura qui a un qui a un connais, qui a pas. machoura qui je connais la qui a qui a un la qui qui qui qui غيره premier groupe bien fait avec le conjugaison هو بيقول بالي لون مير يعني جزيره جميلة في البحر okay. إيل الجزيره مير بحر بال جميلة بالي لون مير ماري جالونت اسم الجزيره اشهر جزيره في اسمها ماري جالونت اوكي okay. عشان هو بيي شانته ال ماري جالونت ده اسم اشهر جزيره في ليزونتي فميليسا بتقول له با يعني نوت بد مش وحش pas mal. Fabiola, Lucas de Toulouse. Yanni, Lucas, From Toulouse. Toulouse, c'est une ville en France. Fabiola, bonjour. Bonjour. Les présentations à la Maïb ou Formel. Une houle. enchantée. Enchantée, démocratique masculin, en féminin, mais au-delà, eux. Radeptaha, enchantée, pardon. Ok. A où? Ravi de faire votre connaissance. Yani, un euh, Ravi de faire votre connaissance. D'afil, le formel. Ben le le familier. Hein? Yiba, okay, les présentations on dire familière La meilleure. بنول بونجور بونجور بور بنول سالو هاي بس نوتوقف هنا بونجور مش بمعنى صباح الخير بونجور يعني زي أهلا أو بالمعنى دا يعني كي دكتور هي اللي أنشنتي بتبقى في ميلو ماسكلا لازم تبقى يا إما في يا إما ماسكلا على حسب يا إما بكلم بنت أو ولد يعني لا أنشنتي أنت يعني أنشنتي يعني أنا زي ما اقول أنا مسرورة إني عرفتك ف انت لو انت اللي بتقولي كده فيبقى في مينا لو واحد هو اللي بيقول العبارة دي هيكتبها كده من غير الا اه أوكي ماشي اوكي فانشونتي دي ده ادجكتيف يعني دي صفه يعني اونشونتي يعني يعني انا مسرور أو أنا متشرف بمعرفه معرفتك او كده يعني أوكي، مم. هو ده معنى كلمة اونشونتي الرد بتاعها بيبقى زيه زي présentation. Nous ravi euh, de faire votre connaissance. de même votre de même votre connaissance. Nous sommes de faire With the <t 'in> On peut lire mon connaître à Dip Sora. Les présentations, ben enchanté, enchanté, ravi de faire votre connaissance De même également. Ou familièrement, ben -oul, bonjour, salut. Taban, bonjour, enchanté. Bonjour. Okay. Continuez, comme Enchanté, enchanté. Réveil de ravi. Ravie de faire votre, votre connaissance. Connaissance. De, et de même. Égalé. De, de même. De, de même. Ok. Égalé. Également. Également. Également. Sorry. Euh, bonjour. Salut. Salut. Salut. Ok. Hénaboul enchanté. Hein. Là, nous nous nous on On. Enchanté. Ok. Okay. Euh, ok, Madame euh, la suivante. Ok, lisez, euh, Enchanté, euh, enchanté, enchanté, Paris, de faire votre con connaissance. Connaissance. Connaissance. Euh, de même, également. Euh, bonjour, salut. Très bien. ce sont des jeunes, jeunes, des bonjour. Moi c'est Melissa et voici Florent Anna Melissa ou à Florent Ah vous êtes ensemble Into maabad Ensemble yani, to, together ma bad. Ma bad, be, man, boyfriend girlfriend Petit ami Petit ami qui est un peu plus le Petit Tu Ami Tu Ok, ah copain, copine, bemana, boyfriend, boyfriend, girlfriend. Ok. êtes ensemble et vous êtes ensemble. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. Tap. sommes ensemble. Super. Okay. Uh, Lucas est français. Oui. Les gars, malheureusement, ils ne sont pas là. Oui. Lucas. Oui, Lucas est français. Très bien. Et Melissa? Melissa est française. Là. Je suis... Oh, je suis Elle a rien. Elle est l'eau. Rena. Télévisé. Elle est là, C'est elle qui a le mot à ta voix sur le Français. La, la, la, la, la, la, la, elle la, la, euh, Melissa n'est pas française. Melissa n'est pas française. Euh, et lui, elle Oui. Elle Antillaise. Euh, euh, Antillaise. Très bien. Deuxième question. Lucas habite Paris. Euh, oui, Lucas habite Paris. Là, c'est faux. Voilà. Oh, Lucas لكن تولوز from تولوز تولوز oh, okay. مدينه أخرى مش باريس هي okay, مدينه في uh, هي شرق فرنسا اسمها تولوز okay. يبقى هنقول في الغربيه uh, بقى مدينه الغربيه هي مدينه الغربيه هي مدينه الغربيه هي مدينه الغربيه هي مدينه الغربيه هي n'habite pas Paris. Luca habite de Toulouse. Il habite de Toulouse. Toulouse il a from. Il habite de Toulouse. la from. Je ça. de à from. Je ne vais pas Ok, type uh, C. Melissa connaît Florent. Uh, Melissa connaît Florent. Y a Florent. Yani? Ah, il Florent? Est-ce qu'on Florent. est? Ah, oui, Florent. Nous avons ici Florent dans les personnages, les personnages. Uh, Lucas. Mm, non. non. Oui, a-t-il Très bien. t il saqalhom A-t-il saqalhom A-t-il saqalhom Ou Aina where sans le verbe être, ok? Vous euh, vous euh, vous Estelle? Vous Melissa ou Florent ou <c> Lucas, <'est> quel sujet? On a. On a. On On a. Très bien. Tabi, d'un sujet. Fais-le okay. le verbe, une question, Héna. Uh, être. Aïe, l'eau, Héna, Hé, là, Sont. Sont. Très bien. Il va nous. Son. Ils sont. Ils sont. Ils sont. Ils sont. Uh, stage. Voilà. Oh, ok. À la ville. La... À la cité. À la cité internationale. Internationale. International. Université. Universitaire. Universitaire. Les prépositions. de lieu. Les lettres qui le lieu. Ala. lettres qui le lieu. Les lettres qui donnent le le كلها بمعنى ات او إلى بالعربي هكتب هنا في ميناء بنخلي بالنا من حروف جر المكان اللي هو إلى او ات زي بالانجلش فويل السنه لي هقول هنا مش هقولها صح لا انا هقولها هم فين مش معنى إلى يعني هنا هنا هنا Mouken l'harouf dit tigib ila Ou mouken tigib fi Ils sont in ou okay. in Ok Fils halten, ba'de at et in les bibe fi maken D'accord, achan Les prépositions Khorouf garde de lieu, l'amaken Ok, uh, mm -hmm. هنا voyel, hina masculin Masculin Ou pluriel Là où pluriel. Oui. Euh, très bien. Donc, on va écouter scène 2. On 2. écoutez et écrivez le dialogue. On va Je ne suis Je ne suis pas de Paris. Je ne suis pas de Paris. Je ne suis pas de Paris. Qu'elle a dicté, qu'elle a aimé là. D'accord D'accord. <rire> Page 10, scène 2. Paris, boulevard Jourdan. Excusez-moi, madame, la cité universitaire. Désolée, je ne connais pas, je ne suis pas de Paris. Pardon, monsieur, vous connaissez la cité universitaire Pardon, monsieur, vous connaissez la cité universitaire Pardon, monsieur. Atteignez-vous. Pardon, monsieur. Vous connaissez la cité universitaire. Vous connaissez. Pardon, monsieur. Pardon, okay. monsieur. Vous connaissez la cité universitaire universitaire. C'est bon, Alas? Oui. Excusez-moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, je ne comprends pas. Alas, excusez-moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, je ne comprends pas. C'est bon? c'est bon mar en français c'est bon c'est bon je suis étranger je suis étranger je suis, je suis. étranger ànavy ok je suis étranger c'est bon c'est bon Pardon, la cité universitaire, s'il vous plaît. Pardon, la cité universitaire, s'il vous plaît. Pardon, la cité universitaire, s'il vous plaît. C'est bon. C'est Ok, Ok, okay. okay. okay. سيلا سيلا سلا يعني اطير لا مش لا ليا article لا ليا هي على accent ما نها هنا هي هنلاقي عليها ويسي بمعنى معناها هنا هيا هيا لها هيا هيا الفرق بين هيا هيا هيا هي هي هيا هيا يعتبروا هيا هيا يعني طيب. هنعمل Self-correction, ok? Autocorrection. Mais le on a page 10, on va la transcription. On a page 10, leçon 1, on a leçon 1. On leçon 1, on page 10. La page 8, page 9, il la 10, hina, voilà. Page 10, hey, dialogue, c'est une autocorrection. Allez, désolé, je ne connais pas. Désolé. <mi> On <Knocked 2003> <cười voices> <laughs> est la cité universitaire Non, c'est pas pas je suis étranger, okay, je suis étranger, Pardon, A la cité universitaire, s'il vous plaît, elle est là. C'est là. J'ai désolé, désolé, désolé, désolé. Taban, désolé, la la la la la la la la la la la la la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 L'accueil du stage international musique et danse. Bonjour. Vous vous appelez? Très bien. Hana à l'accueil du stage international. Je finis à l'apostrophe préposition de lieu. Il y a un accueil accueil Reception. réception réception. ok? À l'accueil du stage international. Il y a une réception musique et danse. Le secrétaire, le les stagiaires qui y a une inscription. Okay, mm -hmm. ف, هنا, fiche d'inscription. Il le secrétaire dit bonjour. Vous vous appelez un t Comment vous vous appelez Vous vous appelez Vous vous appelez ça va Vous vous appelez Vous vous appelez un vous Vous un Vous un une fiche stagiaire, un nom une fiche une je bonjour vous vous appelez à à la les informations les les je suis révis vous vous appelez ok je je m'appelle je m'appelle Appelle, euh, je je m'appelle appelle... euh, rivière. rivière. Rivière, Rivière. Rivière. Camille. D'un nom, d'un last ah, Florent. Fo... Au Flora. Le haut, je m'appelle Florent Rivière. Je Et... m'appelle Flora euh, rivière, euh, rivière. Ok. Il va. la quel est un verbe être? بس هو من الافضل ان احنا نستعمل الفيرب اللي جاي في السؤال اوكي اوكي okay, okay. لو هو كان السؤال لو كان فو زيت وسكت كنا هنقول جو سوي بس الفيرب جاي فيرب سابلي بنرد فيرب سابلي انت هتساليها هنا هتساليها السؤال على الادريس وهي هترد عليك ااا uh, فو um, طيب. لها أنت سكن طريق. فين أو أنت منين؟ طيب. هنا عندنا سنت خوا. أنت هتقولينها أنت منين أو أنت سكن فين؟ و. أبتي. لا. إيه دا دافل. نأخذنا ف verb abite صح؟ يبقى و. أو... و. أو... abite أو... vous. ابِتْ فُو. ابِتْ فُو. طيب. Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? habitez-vous? vous Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où Où habitez-vous? habitez-vous? habitez-vous? Où habitez-vous? habitez-vous? Où habitez Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où vous Où او انت منين هنقولها فو ااا فو خدناها انسي اند اه فوزيت هو ده فوزاته روم وير بقى ا او لا لا فوزات خلاص قلنا الجي والفير فاضل فادر فاضل فروم وير او كاسكو فوزات لا لا لا لا دو على دو أو اه بس كت، Vous êtes دايماً قلنا from يا إما de apostrophe أو أو deux. Vous êtes دو أو دو Vous êtes، okay؟ أو دو êtes vous؟ هنشوف نسأل إيه سؤال يتعلق ترى إن إحنا نسأله. هتردي على السؤالين دول على حسب المعلومات اللي موجودة هنا. جابيت. حتقل... جابيت. طيب. okay. هنرد ما أول واحد هقول جابيت. هل جابيت ان تكون هنا سي ان ان ان ان ان ان ان لا. غلط. ان لا. ان قلنا لما السؤال يبتدي برقم ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان c'est roue Victor. Hugo. Hugo. Hugo. Hugo. Hugo. Fort de France. Fort de France, Martinique. Martinique. La Oana, la Oana, la Oana, vous êtes la Oana, la Fort-de-France la de la de la Martinique ou Martinique c'est La Fort-de-France la Martinique, capitale de la Martinique. capitale la Martinique ou c'est la Martinique de la je suis où? Non, je suis où? where are you from? ou I am from. Je suis de. where are you from? I am from. Je suis de. Je suis de Fort-de-France, ah, Martinique. Martinique. Très bien. Je suis de Martinique. À la tour. Okay. Je suis de Martinique. Okay. Très bien. Est-ce qu'il y a une question ici sur la nationalité Quelle est votre nationalité Très bien. Est-ce qu'il y a une nationalité Uh, hey, Quelle oh, est okay. votre nationalité? .ặtulela. Je suis française. Française. Française. français. Très okay. bien, je suis... il okay. y a un Ok. je suis français. C'est de nationalité française. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux je veux dire, je veux dire, je féminin posez lui une question je suis professeur. Très bien, je suis professeur. Ok, je suis professeur. Ok, je suis professeur. Je suis Noemi Je vous comment vous vous appelez. Très bien. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Naomi Laforte. Naomi Laforte. Naomi Laforte. Très bien. Oui, l'adresse va. Ça va. Habitez-vous D'accord. habitez Madame... J'habite... J'habite au... Euh, 34... 34 euh, Bolivar. Boulevard. Champion, non, non. Boulevard. Boulevard. Champion Laval. Champlain. Champlain, Champlain Laval Canada. Très bien. Taip, c'est qu'il y a une question qui est Vous, avez, euh, là, là, là, vous avez... Là, là, non. vous vous avez... Vous avez le verbe avoir. Ah, oh, ok. Qu'est-ce euh, que vous êtes... Vous êtes... Vous êtes... Euh, de où? D'où, d'où, d'apostrophe. D'où, ok. Euh, Taip, euh, on répond. J'habite. Yeah. Euh, C'est un éthique, verbe être. De je suis de Canada. Très bien. Il y a un je suis de Canada, ou je suis de Laval, Canada. Ok. C'est un lien à la nationalité. Euh, euh, cal. Hein? Euh, et? Calais. Calé. Calais. Calais. <rire> calais. calais, calais but... V Votre nationalité. Votre nationa nationa nationalité. la S. Mais, mais, nationalité. nationalité. D'accord. La réponse Je suis canadienne Très bien. Ça vient à la profession euh, euh, que, quel, votre, euh, Quelle est votre... Quelle est, Quelle est euh, votre euh, professionnel Profession. Profession. Profession. Profession. Ok, à Je suis étudiante. Très bien. Étudiante. D'accord. Étudiant. Très bien. Je suis un étudiant euh, casa, pour moi, pour moi. مثel, de, de, je suis un étudiant euh, de الكرت ده اوكي كده اوديو خلاص اوكي كويس دونك هنا بنعمل عملنا بختيك للحاجات اللي احنا خدناها كل اللي صح هيبقى كده ال ال الحاجات اللي بناخدها بنعمل براتيك بنعملها براتيك نسمع أوديو ونحل نتكلم كمان طيب, euh, م, م, م طيب, حن, euh, on va écouter scène 4 maintenant On va écouter 4 Page 11, scène 4 Le 3 juillet À la cafétéria Bonjour, je suis Sarah, la prof de chant Bonjour, Bonjour. Tout va bien Le café est bon Très bon. Et les croissants Excellent. Alors, à bientôt Au, Au revoir. revoir. Je peux Bien sûr. Très bien. Donc, je vais traduire. Le 3 juillet à la cafétéria. Ok. Euh, bonjour, je suis Sarah, la prof de chant. Prof, c'est l'abréviation de professeur. Euh, dans oui, la langue courante. le vais vous dire que je suis professeur ou prof. Le prof ou la prof. Tous, bonjour. Faites tout va bien, tout va bien. C'est une expression, c'est pas malaise, mais où ok. all is good, tout est bon, ok. Le café est bon, le فأرادو قالو très bon très bon إلي uh, croissant إلي croissant نهما إلي croissant okay. uh, فقالو excellent alors à bientôt au revoir uh, à bientôt يعني إلى uh, au revoir إلى اللقاء بس à bientôt يعني uh, see you later يعني okay. <تصفيق> فبنستعمل okay. لو, لو احنا مش عارفين تاك. Quand on quand quand on on sait, quand on on sait, quand on sait, quand on va se voir, quand on sait, quand on va se voir, quand on sait, quand on va se voir, quand quand هنا كوم بمعنى لما هنا كوم بمعنى متى okay. لما نبقى عارفين متى هنشوف بعض تاني اوكي okay. كونطونسي quand, quand on va se voir امتى va verb قال لي ما خدناش فيتيو بروش فاب بمعنى سوف اوكي جوينغ تو بلي نقول عارف ان انا هقابل الشخص التاني بكرة هقول له دايما عندنا ا في الاول هقول ا مثلا هقول االندي يعني اشوفك يوم الاثنين دايما في اه لو هشوفه في نفس في نفس اليوم مثلا هقوله له ا توتالور ا يعني اشوفك بعدين في نفس اليوم هنا اه انا مش عارف هشوف الشخص تاني امتى فبقوله له ابيينتو فهقول هنا كوم او نو لا بعض ما بعض الثاني ولا okay. Okay. يعني هي okay. la prof de بتاعتهم ما قالت في, في, في معاد محدد أكيد أشوفهم بس ما دش ما دش موعد محدد ما دش أدو ما ألاندي أتوتلو يلا بعدين ألتا يعني سأراكم لاحقاً وخلاص هنا جب طبعاً لسه ما خدنا جربو هي بتقول جب من خدت حاجة هنا من من اللاب من هنا فرد لك أهل بيسو يعني كورس <تصفح طبعاً Bien sûr. y a Ah, c'est ça. ça, ça. Là, le 104, les questions. On présenté les personnages de l'histoire. y a Personnage personne Ok une okay. présentation. Pour présenter une personne. لو انا عايز اقدم شخص لازم الشخص ده دا هيكون قدامي فهقول هو هو قريب هو هو لو هو بعيد يعني هو هو هو مع واحد صاحبي هو حد هو لصاحبي هو هو هو هو هو هو هو هو طب لو هو أنا بوريه له بس هو مش بعيد علينا انا له ولا أحمد باشاور عليه و بعيد اوكي طب هنا بنقدم شخص طب لما نقدم شخصية الشخصيه عامه بتكون مش قدامي الشخصيه بنتكلم على شخصية زي هنا ام بيرسوناج دو ليستوار شخصيه فيلم, في قصه اوكي شخصيه اوكي لما بقول بريزونتي Un personnage. Raoul, C. La dialogue. voici voici Florent. Je finis Moi, c'est Milissa. Voici Florent. Florent est ad son petit ami. le boyfriend Voici Florent. Une personne ben le voici, voilà. Un personnage est le sait. Il y a un article défini ou article indéfini. Il y a la construction de la phrase. Les personnages de l'histoire, les personnages de l'histoire Sarah ou Lucas ou Noémie. Il y a trois personnages. Ce sont des personnages. Hein? يبقى لوكا، وعندنا نويمي، وعندنا يكون طيب كل واحدة يكون لكي تقدملي الشخصية من لكي يعني تقولي لوكا كذا نويمي كذا يكون كذا يكون كذا يعني لكي يعني هنقدمهم هنقول يعني حاجة بتعرف عنهم بنعرفه هنعرف لوكا هنقول لوكا متدرب okay. نويمي مدرسة غناء ساعة هنقول متدربة مثلا لوكا وساعة هما الاثنين زي بعض فلورون هو بس الحيبة مختلف هنقول هو صديق نويمي هو نويمي دي كان مين؟ كان ولد ولا بنت اصل لا نو... نويمي هي متدربة المتدربه س... نويمي متدربه و... وليكا متدرب و... وفلوران هو صديق نويمي اوكي دكر النوريل بتاع سي هو سوسون كده سوسون ده لو هقدم شخصين مرة واحدة هنصلها امني <تصفيق> أول كопي و كوله، ها، بالفرنسية. ما نقول كوبي بست، كوبية كوله. هنا طيب المفروض نحنا زي بنعمل ك، يعني أقول اسم شخص بعدين، يعني كده. انت il stagista. لا، نقول أقول كده. هبتدي دائما بالاسم، زي ما أنا كده. Lucas, quand il est à haute sé, c'est un stagiaire. Quelle est a de présentation, Lucas c'est un stagiaire. Lorsque je viens à Ul Sarah, c'est, j'ai fini, hélas, à être un stagiaire. Un article indéfini. Mais quand je viens à Ul Sarah, je vais à Sarah et c la prof de chant. هتدي فيني عرفتها بوصف ده بعد كده هقول c la prof de chant. بنعمل بريزونطاسيون بالطريقه دي بقول الاسم بعدين أقدم نويمي نفس الحكاية c c'est une نفس الحكاية هنا دوكا. بس استزيار استزيار دي tu as un principe. Tu as un principe privé. Tu as le principe Tu principe privé. un un principe un principe un les petit ami de offre de Noémie. Euh, oul, oh, a on ah, euh, euh, euh, on a dit, Lucas, un essai, l'IHA pluriel. Nous avons pluriel. Ah, vous besoin. Nous avons fait un pluriel. Ah, vous Nous avons pluriel. un pour le pluriel, c'est des stagiaires. J'ai D'accord. Une scène, ok? ok, une transcription ce fait, ok? J'ai la ok? pour aborder les passants. Aborder, pour aborder les passants. Il y a des abordé. Aborder, Il y a les expressions, les termes, les expressions suivantes. Ok, le est tel. Et là, quoi? Zéma, il y a elle excusez-moi, ou elle dit pardon, bzar est pardon. Ok, enfin, euh, quoi d'autre? Excusez-moi, pardon, ou euh, euh, Désolé, désolé. Non, je ne pas dire désolé. Désolé, pardon, S'il vous plaît, Désolé, je désolé. j'ai fait quelque fait désolé. Désolé, je n'ai pas fait attention, s'il vous plaît Monsieur, madame, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, madame, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, un monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, un monsieur, Bonjour Lucas, bonjour madame, bonjour monsieur Au revoir, à bientôt Pardon, excusez-moi Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé, j'ai pas fait attention J'ai pas fait attention J'ai pas fait attention c'est un Bien sûr, la négation n -E. Je pense que je n'ai pas fait attention Mais dans l'orgue de l'arrivée, c'est N de la négation Je ne je travaille Je je ne travaille pas fait la négation je ne travaille pas. Ok? Là, Raoul, dit que la formel Taille, familier, je ne okay. travaille pas. Je travaille. Ma fiche est le NE. Ok, familier. OK familier. OK what what parait t'as dit une y okay. p, p, il y okay. a p, il y okay. a p, il y okay. a p, il y a p, il y a p, il y a p, oui. On bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, Lucas. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Au revoir. Bon, Excusez-moi. J'y okay. euh, suis désolé. Euh, S'il vous plaît. Merci. Bonjour. bonjour. Bonsoir. Bonjour, Lucas. Lucas. Lucas. Lucas. Bonjour, bonsoir. Bonjour okay. euh, Lucas. Bonjour madame. Lucas. Bon... Lucas. Luca. Luca. Luca. Okay. Voilà. Bonjour Lucas. Okay. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur. Monsieur. Au revoir. Okay. À bientôt. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. S'il vous plaît, merci. Très bien. Tape, de de de -e la ouïe, la ouïe, le ouïe, sur la la Comment Pardon, pardon, madame. pardon, madame. Oui, vous connaissez connaissez connaissez Et C'est la nuit. C'est la nuit. لكن <تصفيق> هناك قلنا دو لا لا لا مش هتقولي تتحررون ان تتحررون ان تتحررون العنوان يعني. ان تتحررون ان على شارع مش على تتحررون ان تتحررون ان تتحررون على شارع التحرير تتحررون ان اه اوكي. دو تحرير تتحررون لا Uh, je suis désolé, je, okay, je ne comprends pas. Ok, d'accord. Je ne comprends pas. Mais tu comme tu pas لا انت فاهمه وفي التحرير انت قاعده في التحرير في مصر يعني عارفه هتقولي ال... لها اوكي okay. عارفه الشارع بس مش مش عارفه منين هتقولي لها منين تخه very bien je je ne connais pas pardonnez que tu es ممكن تقولي ديزولي او ممكن تقولي طبعا في هنا il y a désolé, je ne connais pas. Ou, je suis désolé, je ne connais pas. Ok deiced, Je ne comprends pas, dire Je dis que c'est... Ok. bien. <laughs> <laughs> très bien. Très <laughs> <laughs> <Great, Okay. laughs> uh, uh, <laughs> bien. Très Très bien. Très bien. Très bien. Là, c'est Très bien là où il y uh, merci. merci. Merci. Tape, merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. de rien. Merci. Merci. Merci. De, de, de, de, de Merci. <consumed> Il pas de quoi Il n'y a pas de quoi Je vous en prie. Je vous en prie. Je Je vous هو فونيتيك ده ده تمرين في البيت وترددوا وراه اوكي ممكن نبتدي بيه المره الجايه ما فيش بس انتوا اشتغلوا عليه في البيت ونفس الحكايه عندنا هنا الجزء ده الجزء ده كله كله فونيتيك هتحطوا الاوديو وتعيدي وراه الجزء ده فيه كلمات فيه فوايال فيه كونسون وهنا فيه الالفا اللي احنا كنا سمعناه قبل كده يبقى كل ده في البيت الجزء ده هيبقى برضو كولتور جنرال ده للثقافة العامة ممكن تقريه لو عايزين تعملوا هنا لزيك زيخ دول مش اقبالي اه يعني اختياري سيقو شواء لو عايزين تعملوا امتبعتوهم تفوار انا هصل لها اوكي مافيش مشكلة يبقى الجزء ده والجزء ده ده يتعمل في البيت ده تعملوه هنبتدي بين مرة جاية ou va de Kédan le 102. Le 102, Maroc. Allez. D'accord. Eh bien, allez, bonne soirée et à la prochaine. Soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir.